Salut l'équipe C'est Baz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh hey, tu fais quoi C'est pas Bazinga ici, c'est Fitness Fusion. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc tout d'abord, on voulait vous remercier pour euh, tous les retours qu'on a reçus sur la dernière vidéo, sur les dernières vidéos avec Basinger. Exactement. Très très bon retour, ça fait vraiment plaisir. Les gens, ils ont été agréablement, agréablement surpris, surpris ouais. par euh, tes perfs d'une part. C'est ça. Et par euh... par les gros physiques qui sont sortis. Par mon gros physique. Les gros physiques. coup moi je te mets <rire> en avant, je te dis par tes perfs. <rire> J'aurais pu parler de mes perfs. J'ai fait 60 kilos aux aléas. Eh ben, il faut le dire. Bon, il faut le dire Bon j'ai fait 60 kg <rire> Alter, donc j'avais fait euh, je crois 6 reps hein. c'est ça. J'avais annoncé 3 reps sur la vidéo le vlog, j'en ai fait 6, Baz il en a fait 4. C'est un truc comme ça je crois. <rire> <rire> Bonne vidéo. Les 70 kg Alter, alors combien de reps as-tu fait Parce que dans les commentaires on voyait, on voulait voir les plans et tout, pourquoi on les a pas vus déjà Donc euh, pour les plans des 70 kg, normalement la vidéo devait sortir sur la chaîne de Bazinga, il avait filmé ça. N'hésitez ouais, pas à aller sur sa chaîne aussi, il va avoir une vidéo. Euh de notre training. Ouais, surtout bon, les 60, on va nous voir. 60 non, n'allez pas, pas voir. Mais comme sur sa chaîne c'est en continuité ouais, et qu'on a attendu voilà. pendant très longtemps, euh, c'est plus du tout dans la continuité des vidéos, il devrait revenir en arrière tout ça donc euh, il n'a pas publié la vidéo. Ah, parce que, en fait ses abonnés ils auraient été perdus, là, il, ça. là il, a, il a repris la natation, le vélo et il retournerait deux ça. mois en arrière euh, pour montrer l'entraînement avec nous, mais euh, ses abonnés ils y comprendraient euh, plus exactement ça. Donc euh, il ne sortira pas de vidéo sur sa chaîne, on est un peu débouté parce que ça nous ouais. aurait apporté un peu plus de visibilité. Du coup non, on n'a pas les plans par contre. Si on, on les avait les on plans, avait, mais il y, a... y a un mec qui les a supprimés, on les a supprimés. Et voilà, on, parce Il faut prendre la responsabilité ensemble. On en est une équipe, c'est voilà, ça. Parce comme que ça, s'il y en a un qui prend, l'autre il prend, voilà. et on prend à deux, on est plus heureux. Tu sais pourquoi <rire> il dit ça Parce qu'il fait plein de bêtises. J'ai supprimé à pas longtemps, chacun son tour. <rire> et là, là aujourd'hui, c'est moi, je suis malade. Mais je pense les avoir supprimé parce que dans ma tête, je me disais que Basinda il allait publier les plans. Moi aussi. Donc là, ils vont nous dire Ouais, vous êtes des mythos, soi-disant vous avez fait 60 kg alter, vous avez fait plus que Basinda, toi, t'as fait 70 kg alter. Mais elles sont où les preuves bah, On les a pas les bah, mecs. les preuves on les a pas, <rire> on les a pas, <rire> non, <rire> pas. Donc normalement on, là on s'est réunis aujourd'hui pour euh, tourner cette vidéo et pour vous montrer ça. les plans. On regarde dans l'ordinateur, plus de plans. Donc on s'est quand même dit qu'on allait vous tourner une vidéo, mais il n'y a rien dans la vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Euh, Souscrivez à un abonnement. <rire> voilà, on n'a pas de batte, on n'a rien, mais bon. Du coup, pour remédier au problème, ce qu'on va faire simplement, c'est déjà, il va falloir qu'on trouve une salle qui est équipée de 70 kg. Voilà, donc si pas vous non connaissez des salles dans le secteur nord calais ou même un peu plus loin, de même du des côtés de Paris, si on capte quelqu'un pour un fit, on en profitera pour passer. Comme voilà Dites-nous en commentaire, parce qu'on a cherché partout sur Internet, on n'a pas trouvé sur 70 ouais. kg à terre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le base gym. Donc quoi qu'il arrive, on retournera là-bas, il nous a réinvité euh, Basine et euh, je pense qu'on n'ira pas quand on est en sèche. Parce que j'y suis pas allé en sèche, moi après. Ouais t'étais propre on va dire. Ouais, j'étais ok. Voilà. Moi j'étais... Ouais, je me suis assuré d'être OK. De toute façon on l'a vu, t'étais beaucoup plus imposant que Basilda à côté de lui. Bien sûr à la défense de Basilda, n'oubliez pas de s'y. Cette année c'était une fin de sèche. Cette année c'était une fin de sèche et c'était une année compliquée parce qu'il avait dit dans une interview, pour ceux qui l'ont vu je ne sais plus c'était quelle vidéo, mais il disait qu'il mangeait que deux repas par jour ouais. cette année. Il était focus sur les vidéos YouTube, sur la marque de vêtements en compagnie. Donc bien sûr on a été malin, on l'a pris au moment le plus opportun. Bien <rire> sûr. Attends. Ça c'est FF ça, de toute façon <rire> ça c'est nous. Alors on s'est déjà mis en difficulté on les gars, quand le gibier il est faible ouais, y... C'est maintenant qu'on va attaquer On s'est déjà mis en difficulté euh, sur des feats euh, par rapport, euh, comme par exemple avec Maître Cal qui ouais. fait 2m02 pour euh, 100kg, 100, on a osé faire une vidéo et se mettre fracasser. à côté Ok Bazinga, euh, quand il est en mode Bazinga, peut-être qu'il qu est, est très impressionnant Mais énorme. attention vous n'avez pas vous Nounou, vous n'avez pas vu en prise de masse non plus donc euh, prenez rendez-vous, on va aller voir euh, Bazinga quand nous on sera en... en, en prise gras. de masse aussi. Et comme ça vous aurez euh, la fin du RTB parce que c'est jamais fini, on est en constante progression. En tout cas sur Instagram, euh, vous avez été d'accord pour dire que le RTB c'était validé. Vrai, lui, validé hein. Donc pour le côté physique qui était ma partie en priorité, vous l'avez vu, j'étais pas si ridicule que ça à côté de Bazinga. C'est très bien, très très bien même. Parce que Bazinga est considéré quand même comme, comme le broly du feed game. Ouais. Et on n'a pas été ridicule. Bah non. Donc là déjà j'espère qu'ils sont fiers de l'AFF. Normalement ils sont fiers de nous. Après en termes de perf, moi je me suis pas montré au squat ou au deadlift encore. Il n'y a qu'au bench où vraiment je l'ai... Je suis passé loin devant. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester squat deadlift mes performances. Je suis encore en train de travailler sur le deadlift. Mais le squat, je sais que la dernière fois que j'avais essayé j'étais à 200 kg. J'ai reprogressé donc je dois tourner à peu près à 210 kg. Et lui son PR était à 205. Normalement au squat, je l'ai battu, j'ai juste à tourner le PR. Normalement c'est certain Parce que mes séries je les fait maintenant à 150, 160, des 8 reps donc normalement il y a pas de problème. Mais maintenant qu'il est non. meilleur que moi dans d'autres trucs, j'ai envie de moi aussi être fort partout. Donc tu vas te lancer dans les marathons Non, j'ai pas, pas, le pas le courage. Pas le courage. Non, notre but c'est pas de faire euh, tout comme Basile. Hein. C'est juste non. que c'était le mec qui buzzait en ce moment, que tout le monde trouvait super fort. Et nous on aime bien se comparer. On sait que en fait, se mettre seul face à une caméra, à partir du moment où t'es sec, tu vas paraître Exactement. énorme. Donc, le là il est souvent seul sur ses vidéos, et nous on voulait se confronter à ça parce que même nous, quand on le voit en vidéo, on se dit, bon, c'est ça, il n'y a, pas, pas, y a pas que lui, que lui hein. non, mais nous quand on regarde ses vidéos, on se dit, on n'aura jamais bah, son visage. Il est énorme. Donc et là, énorme. on l'a vu en vrai, peut-être pas au bon moment, c'est vrai, on vous l'accorde, euh, on en est conscient aussi, euh, mais on sait que même en prise de masse, il nous met pas à des années lumière, non. En fait et à partir du moment où on est tous sur une base d'égalité, on est naturel, est il n'y en ça, aura jamais que... un qui mettra une lumière à l'autre, c'est impossible. Mm -hmm. On sera toujours peut-être un léger cran en dessous ou un très léger cran au-dessus. Il n'y aura jamais des années-lumière de différence tant qu'on est tous voilà. sur une même base d'égalité. Donc cette rencontre-là nous a permis de te.. Confirmer là-dessus, ouais, là, de nous confirmer euh, voilà. le fait qu'il soit nati. De toute façon, on en parlera dimanche dans une vidéo, donc euh, soyez là. C'est 18h, on a changé les horaires sur la vidéo. C'est ça. Mercredi et dimanche 18h on parle de tous les influenceurs, qui est dopé, qui n'est pas dopé, donc soyez au rendez-vous dimanche. Et ce qui est bien, c'est que le fait qu'on ait fait ça maintenant, si on va voir un YouTuber et qu'on se rend compte qu'il est vraiment très très gros comparé à nous, on saura qu'il est dedans. Ouais, mais après on tombe dans le vice de, non. Il, est, il est plus faible que moi, euh, il est moins musclé que moi, donc euh, c'est qu'il ne sait pas s'entraîner, il est plus musclé non, que moi, il y a aussi la Alors est, qu il, est dopé. il y a aussi la génétique qui joue, il y en a qui s'entraînent comme des malades, qui progressent moins que d'autres, c'est comme ça. Mais je suis désolé, si un mec fait ma taille. Oui. je vais le voir, il a euh, mon pourcentage de masse grasse, mais il fait 10 kilos de plus que moi je vais me poser des questions, ah, je vais me pourquoi? dire tu gueule parce qu'on sait qu'on donne tout à l'entraînement, ah, bien sûr on a les connaissances, on est diplômé euh, on est coach, on, on s'entraîne euh, tous les jours quasiment et on met une grosse intensité sur tout notre amis notre diète est respectée à l'année, il y a quelques écarts de temps en temps, mais c'est normal, il pas de. c'est pas en dents de scie, c'est toujours constant notre ça. progression, voilà, on se fixe toujours des objectifs on essaie toujours de progresser, même si on sait qu'on a on atteint notre limite naturelle c'est ça, donc si on prend deux personnes dans, dans ce cas là logiquement ils sont kiff-kiff. c'est similaire voilà est ce qu'on a des nouveaux objectifs maintenant voilà okay. c'est ça le plus important c'est ça la question maintenant qu'on a fait ça est ce qu'on arrête youtube on arrête la musculation on fait du curling du badminton non, bon, parce on va pas se hein. contenter de 40 000 vues et d'un fitness ce que je viens de repasser. nous notre but c'est d'avoir les 100 k c'est de vraiment faire partie du fit game et non moi moi mon personnellement moi mon but avec la chaîne fitness fusion vraiment pour l'instant le premier palier que je me suis fixé, le prochain fit que vraiment j'aimerais vraiment beaucoup faire ce sera les l'Evoresan. Ah oui ah ça oui, c'est vraiment. vraiment mais je pense que ça sera plus l'année prochaine. Ça c'est pour euh, ah, bon le voir il faut être full body ouais, full, full propre, full attention attention. Alors, on attention. On va se préparer il y a plein de fit encore qui attention. arrivent. D'ailleurs petit excuse pour ceux qui arrivent à la fin de vidéo euh, le prochain ça sera l'Hit Fit pour une yes. grosse séance en jambes parce qu'on vous met toujours en avant le haut, du coeur, le haut du corps. Du corps mais et on va vous montrer un peu les cuisses. cuisses et il y aura du gros soulevé de terre euh, parce voilà. que c'est bien et beau de beau faire le haut du corps mais et à un moment, il faut aussi montrer bah, les trucs qu'on qu n'a pas a fait, hein, les gens. et qu'on a toujours fait. Maintenant, objectif, parce que là, il y a aussi des nouveaux abonnés qui viennent de la chaîne de Paziglog, qui attendent de la performance, qui pensent que tu es le nouveau brolier du feed game. Tes objectifs au niveau de la force, ce serait quoi cette année Moi, j'aimerais bien dépasser un palier au deadlift. Euh, ma troisième année de muscu, j'avais réussi à passer six... 7 rep au deadlift à 200 kg, et j'avais un PR à 240, 245 environ, je me souviens plus trop, pour un poids de corps, pour un poids de corps, je faisais genre 82, 83 kg à l'époque, ouais donc euh, c'est trois fois un... ton poids, presque trois fois ton voilà. poids, l'objectif quand tu es c'est trois fois ton poids au deadlift, hein. c'est ça, donc, toi, et ça serait, là ce serait euh... 270, bon c'est mort, mais là j'aimerais bien aller chercher les 260 déjà tu vois, ok mais moi je te mets au défi d'aller chercher 260, je parce vais essayer 260 mais on sait que tu vas y arriver, il faut qu'il y ait un petit défi quand même, ouais certes, mais il faut pas oublier un truc aussi c'est que ça fait des années tu y a pas que tu t'entraînes les arrivait. il n'y a pas que ça c'est que comme on fait sur le site finessefusion.fr si tu fais mon analyse morpho-anatomique, tu te rends vite compte que j'ai un fémur long et des petits que j'ai des bras voir. très courts et mon mouvement on dirait il s'arrête jamais la barre je vais la chercher tellement loin ouais, c'est horrible c'est vraiment horrible comme mouvement pour moi après euh, tu peux surélever tes poids mais ça, sera, de la pas ça sera pas validé ça va pas valider mais si eux ils sont dans cette problématique et si tu vois vous n'êtes pas là pour faire de la compétition surélever les poids sur aller sur le mouvement bien sûr on venait prendre une analyse anatomique ah, et, euh, Yvan, allez Yvan, d'habitude c'est moi prendre du coaching et nous on vous dira il <rire> faut si faire quoi comme exercice, qu'est ce que vous pouvez faire il Mais a le quoi. secret payé, voilà, il vous le donne Exactement. 180 kg <rire> au et alors ça c'était pour le deadlift au niveau du bench tu à 180, 180 kg actuellement est ce que tu penses progresser. un jour faire 200 kg non, que je ne progresserai un plus parce que juste pour aller atteindre les 180 kg tendinite à l'épaule, et euh, ça m'a handicapé pendant un mois et demi, deux mois c'est trop de, de problèmes, je ne veux plus. Ah, c'est ça. Et là, pareil, euh, développer couché, bench, c'est deux fois ton poids du corps. Quand tu es natif, vraiment le summum. Donc lui, il faisait 90 kg quand il a fait 180 kg. Donc 90 x 2, ça fait bien 180. Donc oui, c'est possible. Tout dépend de la morphologie. C'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Et le squat, j'y travaille. J'ai travaillé aussi mon mouvement. J'ai commencé à travailler ma mobilité de hanches, de cheville. Euh, J'ai renforcé mes lombaires. Mon mouvement, je l'estime être validé. Pas de mouvement de power, je sous tes genoux, il n'y a pas de problème. Et euh, je dirais que j'ai un PR à 205-210. Et le but ce serait Un petit 220, je ne pas plus haut que ça. Donc vous voyez, vous allez avoir des belles perfs aussi sur Fitness Fusion. C'est fun, mais avant d'être fun, on vous le dit toujours, c'est de fort. la force les gars. Donc nous on essaie d'avoir un corps le plus esthétique possible sans trop se priver. Vous l'avez vu, il est parti au fit avec Basile Il n'était pas hyper euh, égouché, par jour mais c'était propre, vous l'avez vu visuel... visuellement. bien. Il... il donne envie d'acheter un petit programme sur FF. Euh, donc voilà nous comment on, on pense. On pense aussi qu'il faut toujours se fixer des objectifs, s'entraîner avec une grosse intensité parce que nous on veut s'entraîner jusqu'à ce qu'il doute de nous. Toi, quels sont tes objectifs Lui c'est principalement des objectifs physiques et quelques perfs quand même. Voilà. Je lui ai donné le goût au perfs, ça y est. Ouais, j'ai réussi à lui donner hein, le goût des, des perfs, mais ils s'en foutaient. J'ai compris <rire> que quand tu étais naturel, il faut forcément passer par un cycle de force ouais. si tu veux progresser à un moment donné. Donc euh, j'ai bien progressé au niveau du bench. Euh, je crois J'étais a... connu, tu avais des PR à 120. Ouais, il y a deux, il y a deux ans, j'étais encore à 120 kg. Donc là, cette année, j'ai validé 140 kg et je pense que la 145 elle passait, mais j'ai pas osé la faire. Je pense qu'il a passé. Mon objectif ce serait de faire 150. Donc deux fois faisable. mon poids du corps. Je fais 75 kilos environ. Hein, ça, ça, va, les... ça varie entre 72 et 76. faut savoir qu'il les aurait déjà passés s'il avait pas peur de prendre du gras. Mais comme ouais, il veut déjà. pas faire une prise de masse full potato frérot, bah eh ben, ouais. ça met du temps. Moi je suis un homme besoin. <rire> je fais de la muscu pour l'esthétisme <rire> vous, vous faites de la perte. Moi je fais de l'esthétise. <rire> Allez faire du power. Je fais du body Na mal. naturel. Ça a aucun sens, mais bon. J'ai quand même des pertes parce que quand t'es naturel, quoi qu'il arrive, si as un bon physique si T'as forcément, forcément des bonnes pertes. T'as forcément des bonnes pertes. Il n'y a que les chargés qui ont un gros physique sans voilà. des bonnes pertes. C'est illogique. Donc vous le voyez, je fais 75 kg, je fais du 140 au bench et mon objectif ce serait 150. Au niveau du soulevé de terre, on va avoir Loïc Fit. Je me prépare fort pour euh, ce rendez-vous au niveau du soulevé de terre. J'étais absent sur les jambes pendant 6 mois. Blessure au bassin ou au fessier je Ouais, bassin et genoux. Surtout. Les miels enchaînent. Euh, du coup, j'ai repris il y a quelques mois donc ça, ça va mieux mais c'est pas toujours ça. Mais euh, j'espère euh, faire 200 euh, kg. Je je pense que ça va être validé en 1RM, et le top du top, ça serait 240, trois fois mon poids. Sous terres Ouais, ouais tu peux aller so le chercher. 75, 75, ça fait 150. Toi, t'as des bras longs. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis fait pour cet exercice, parce que justement, j'ai des ouais. petits fémurs et des longs bras. Donc, c'est un exercice que j'ai jamais vraiment... Try -hard dessus. Mais je sais que si je m'y mets vraiment, je peux avoir des, des grosses perfs. Un 2,40, ça me ferait pas peur. Mais déjà, je vais vous montrer en vidéo j'arrive à passer euh, 220. Et on verra par la suite si les 2,40, ils peuvent passer. Et au niveau du squat... Euh... alors ah avec les, euh, la blessure à la jambe, c'est compliqué. Si tu peux aller chercher déjà je... les 170, ça serait bien. 170, non. Je crois. Mon 1RM que sur les jambes, ça a été 160 kg. C'est pas 170 sur la vidéo qu'on a fait Non. 160 avec un gros cri euh, à la Arnold. Je pensais. Mais euh, sachant que je fais 75 kilos, mais que tu vas prendre du poids. C'est 75 fois 2,5 ça fait quoi 150, 2,5 ça fait à peu près 190. Voilà donc il faudrait que je fasse 190. Je, je pense pas les faire cette année, mais en tout cas si j'arrive à, à si j'arrive à faire 170 ce serait très bien Donc voilà mes objectifs 150 au bench euh, 220 au soulevé de terre et euh, 170 au squat J'espère cette année parce que moi c'est mon but premier euh, atteindre les 80 kg sec c'est un rêve mais vaut mieux viser les étoiles en atteint au moins la lune ce qu'on dit dire... j'ai jamais entendu une. Si défoncé. G. Non, C'est pas ça, ouais, c'est vraiment G. chez les rebelles loin Voilà pour ce nouvel épisode, c'était le RTB. Donc cette fois-ci on l'a fait ensemble. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a fait une playlist dédiée à ces épisodes où on a essayé de rattraper Bazinga. Aujourd'hui c'était un petit bilan, vous comprenez qu'il n'est pas terminé parce que nous on va continuer de progresser sur les PF. Sur le physique, Pimous aussi sur le physique, hein. vous l'avez vu, c'était monstrueux. Dis-leur qu'ils ne trouveront pas de, de chaîne similaire ailleurs, que nous, ce qu'on fait, ça se fait pas ailleurs. Ah non, ce qu'on fait, c'est unique. C'est nouveau, c'est différent. Bien sûr. Vous, a... vous allez toujours être surpris, vous n'allez jamais savoir ce qui va sortir. Il euh, y a de tout, il y a des conseils, il y a des astuces, il y a du vlog, il y a du fun, il y a de la force, il y a des physiques, il y a des perfs, il y a des seringues. COUX cool hey. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Kimous et Didjo Force et Fun.